Bonjour c'est Carole du blog The Family Cocotte, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un excellent début de semaine et puis bien sûr je te souhaite la bonne année, qu'elle soit remplie de bonheur, de bonne humeur et de douceur, voilà ce que je peux te souhaiter. Pour cette belle année 2020, aujourd'hui je vais te faire une vidéo plus personnelle qu'une vidéo sur le zéro déchet. Je vais te parler de mon bilan de l'année 2019 et de ce que euh, j'ai envie en 2020. Alors... Euh, en général, moi je parle d'envie parce que j'aime pas me mettre de gros challenges, ça procrastine à fond, Enfin, j'aime pas me mettre de, de, de, des timings serrés et finalement de pas réussir et d'être dans l'échec. Donc euh, je, vraiment, je préfère me donner un challenge dans l'année et puis ça va être plutôt des objectifs. voilà. Mais euh, tout en souplesse et en douceur. Euh, pour faire euh, quand même euh, un petit bilan de l'année 2019, je dirais que euh, ça a été une, une année euh, euh, assez compliquée émotionnellement. Parce que euh, Monsieur Cocotte, euh, si, si tu as suivi un petit peu cet été, au niveau euh, surtout des réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Je j'essayais de partager euh, vraiment avec, avec toi. Mais... Euh, Monsieur Cocotte a eu des soucis de santé, alors rien de grave, mais et, et, au niveau des, de la médecine, ils ont mis quand même beaucoup de temps à trouver ce qu'il avait. Et en fait, euh, bah, ça a été très angoissant pour nous. En plus, on, on avait mis euh, notre maison en location euh, sur Airbnb. Euh, nous, on, avait, on était en caravane dans un camping, heureusement pas très loin de chez nous, mais on n'était pas proche de l'hôpital où Thomas avait ses examens médicaux. Il a été hospitalisé plusieurs fois durant l'été. Euh, nous, euh, on va dire, euh, au niveau des aventures, si je puis dire, on a eu trois euh, dégâts des eaux à la maison, euh, euh, la machine à laver qui nous a lâchés, la voiture où on s'est retrouvé avec euh, 3 cm d'eau euh, dans la voiture au niveau du siège passager. Enfin bref, je te passe les détails, mais ça a été une année... Euh, on va dire euh, vraiment dans les starting blocks et puis euh, après euh, vraiment enfin tout le monde va bien, je sais qu'au niveau pro euh, c'est de superbes aventures qui, qui m'attendent et ça enfin, j'adore et je, je remercie euh, euh, vraiment l'engouement qu'il peut y avoir aussi au, autour euh, du zéro déchet, la prise de conscience et ça c'est vraiment chouette et c'est pour ça que on a créé l'association avec mon mari et ma sœur hein, pour, euh, bah, pour pouvoir aider un maximum de personnes et, et accompagner euh, les personnes souhaitant euh, bah, changer leurs habitudes. Et pour changer ses habitudes, c'est pas facile. Euh, donc euh, bah, on, a, on a fait cette, cette association pour, pour cela. Petite rétrospective 2019. Euh, bon, tout le monde est en bonne santé. On se porte très bien. Année 2019, l'adjectif, euh, c'est vraiment euh, le, le côté sportif. Mais euh, en espérant que 2020 soit un petit peu plus calme. Pour euh, 2020, et eh bien écoutez, tout à l'heure, je vous parlais de dégâts des eaux, etc. Donc, euh, ça va être un, un renouveau, si je puis dire, au niveau de. Bah, notre maison parce qu'on va faire euh, des travaux euh, ça, ça, ça va être chouette aussi parce que c'est une maison qu'on a acheté euh, qui était euh, en fait on a posé nos, nos cartons et nos valises euh, directement, on n'a pas établi de travaux et euh, bah, voilà les années euh, se sont écoulées, ça fait 6 ans qu'on est propriétaire et là vraiment euh, l'année dernière on a, on a fait notre cuisine et là j'ai vraiment envie en fait euh, passer euh, le cap de vraiment euh, faire euh, la, la maison, si je, si je puis dire, la maison dont j'ai vraiment envie, que ça me ressemble. Et, et maintenant, on, par rapport à notre mode de vie, il y, y a beaucoup de choses qui euh, qui me paraissent euh, pas adaptées en fait. Donc, on va on va réadapter euh, tout ça à notre à nos envies. Et bah aussi les enfants grandissent, donc euh, l'été dernier on a refait la chambre de, de Malo. Donc euh, concrètement en fait il y a beaucoup de travaux à venir, c'est qu'on a la chambre du bas à refaire, on va carreler les toilettes en bas, on va refaire la salle de douche en bas. Et puis en fait euh, bah, à l'étage on a trois chambres, la chambre de Malo est déjà faite mais euh, on a deux chambres à refaire la salle de bain et le dressing euh, qu'on va peut-être passer plutôt en bureau, salle de jeu et euh, vu que nous au niveau euh, vestimentaire on n'a pas de gros volume de vêtements puisqu'on est vraiment sur du minimalisme et puis, euh, et puis comme je parlais hein, une prise de conscience zéro déchet de, de, de faire attention de et puis bah, de comprendre que l'on ne porte pas euh, ces vêtements euh, tous les, enfin, on ne porte pas tous ces vêtements chaque jour, donc on n'a pas besoin d'avoir une masse de vêtements énorme. Et euh, ça vous pouvez retrouver hein, dans les vidéos que je fais pour, pour la garde-robe, le tri, le dressing, tout ça. Je vous mets les liens juste en dessous, mais vous pouvez vraiment vous, vous aider pour faire euh, un max de tri dans, dans le dressing. Je crois que c'est une des pièces euh, par lesquelles j'ai commencé. Euh, dans ma prise de conscience zéro déchet il y a plusieurs années. C'est une... assez facile en fait de trier ses vêtements, ses chaussures, ses accessoires. Donc euh, je vous encourage vraiment à commencer par là. Et en plus, ça aide à prendre conscience parce que vous allez voir qu'en termes de volume, c'est juste dinguissime les sacs que, que l'on va pouvoir soit donner, soit vendre ou, euh, ou mettre euh, euh, comment dire, pour, des... pour des associations caritatives. Mais euh, voilà, ça permet vraiment de prendre conscience du, du volume, finalement, de, de, de, de vêtements non utilisés. Et moi, ça a vraiment été une prise de conscience qui a commencé aussi par là. Euh, ben voilà, donc en fait, concrètement, on va refaire <rire> la moitié de la maison. Mais euh... côté enfant, bah écoutez, euh, ça suit son coup. Les petits chouchous euh, grandissent. C'est agréable de les voir grandir, de les voir évoluer. Mais aussi, nous, dans notre mode de vie, de voir que... Pour eux, ça demande vraiment aucun effort. À partir du moment où nous, en tant que parents, on met des choses en place, eh ben, pour eux, ça fait partie de leur apprentissage. Donc, c'est important de se dire aussi que pour les générations à venir, quand ce, ça fait partie de l'apprentissage, c'est des automatismes et c'est pas un changement de mode de vie pour eux. Et ça, c'est hyper, hyper important à prendre en compte. Et en plus, c'est des générations qui, qui vont être énormément impactées par euh, bah, le changement climatique, des, des, les, les problèmes euh, de, de gestion de ressources. Ils vont avoir beaucoup de, de chantiers, si je puis dire, à, pour, à, pour eux. Et, et je pense que euh, de leur apporter déjà quelques clés, c'est important. Euh, déjà au niveau de la prise de conscience, euh, tout simplement écologique, euh, environnementale, c'est humaine aussi parce qu'en fait euh, moi dans mon cheminement du zéro déchet ça m'a fait prendre conscience aussi de la place de l'homme avec un grand H mais de l ça m'a fait prendre conscience de la place de l'homme par rapport à son environnement et son environnement c'est aussi bah, notre, la nature, la planète et, et en fait ça m'a ça apporté beaucoup de, de douceur, beaucoup d'empathie euh, J'ai un côté euh, maternant euh, assez fort. Il euh, y a le côté maternel, mais il y a le côté maternant. J'aime bien dissocier les deux. Je ne sais pas trop si tu comprends la différence, mais euh, je suis euh, maternelle, quoique euh, j'aime aussi mes moments de, de solitude pour euh, pouvoir me régénérer. Je me régénère, je suis une personne qui a tendance à se régénérer plutôt. En solo que en groupe, euh, Monsieur le Cocotte, Thomas, mon mari, lui c'est l'inverse, euh, il se régénère plutôt en groupe, donc euh, voilà, ça c'est nos côtés, nos personnalités, et, et donc euh, j'ai besoin d'avoir des moments que à moi pour me régénérer, retrouver mon énergie, et par rapport aux enfants, euh, je trouve que j'ai besoin d'être vraiment à côté d'eux, de me sentir proche et, et je pense que je fais partie aussi de, de ce qu'on pourrait appeler, enfin moi j'aime appeler ça comme ça, euh, une espèce si je puis dire de nouveaux parents, euh, une, la nouvelle génération de parents où on est beaucoup plus à l'écoute de nos enfants, on les prend en tant qu'être humain, enfin moi je sais qu'en tout cas c'est comme ça que je, que je veux voir mes enfants, ce sont des êtres humains. Alors, certes, ils ont une place d'enfant, mais ils ont aussi leur mot à dire. Euh, je trouve que c'est important. Donc, il y a un côté euh, bienveillant. Enfin, on est des parents en plein apprentissage d'une empathie, d'une du, nouvelle façon de faire. Et c'est pas évident de, de réécrire certains codes, euh, que ce soit des, des codes de d'éducation, des codes sociaux, c'est assez, assez déroutant. Mais, euh, mais pour ma part, je, pour moi c'est hyper important de me dire que pour mes enfants, euh, ce, ce nouveau modèle de vie, que ce soit zéro déchet, que ce soit au niveau de notre éducation, qu'on essaye de mettre la plus bienveillante possible, euh, et ben pour eux, que ce soit des choses qu'ils soient naturels, que ça ne leur demande pas l'effort euh, d'un changement, parce que moi en tout cas ça me demande de, des gros changements, des grandes prises de conscience et oui, euh, de temps en temps je me prends la tête, euh, oui de temps en temps bah, je fais des ratés parce que euh, bah, c'est pas naturel pour moi, mais c'est aussi l'erreur. Euh, l'erreur fait partie de l'apprentissage et ça c'est hyper important à, à mettre en lumière parce que pour les enfants, et eh ben c'est exactement la même chose. Les erreurs servent à apprendre. Sans erreur, on ne peut pas mettre en place le mécanisme d'apprentissage et ça c'est exactement pareil pour euh, ben, le zéro déchet par exemple. Moi je sais que euh, j'ai fait énormément de boulettes avant de trouver les bonnes astuces ou les bonnes recettes par exemple pour les produits ménagers euh, au jardin j'ai pas j'adore jardiner mais à côté de ça quand je vais planter des graines euh, bah sur une dizaine de graines il y en a une qui va <rire> qui va pousser mais je je continue je continue jusqu'à me dire j'y arriverai et, et je pense qu'il faut y arriver parce que euh, ben, pour nos enfants, tout simplement, il faut qu'on ait la motivation de réussir, de, de créer des nouveaux euh, modes de, de fonction. Alors, euh, ben, ça va être un nouveau mode de fonction sur l'éducation parce qu'aujourd'hui on sait comment fonctionne le cerveau de l'enfant nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient mais ils n'avaient pas ces informations que l'on a aujourd'hui à nous de réécrire l'éducation euh, en fonction de ce que l'on sait aujourd'hui euh, à nous de réécrire nos modes de consommation pour préserver notre santé pour préserver le futur de nos enfants et pour préserver notre planète voilà pour mes envies de 2020 c'est vraiment tourner sur la bienveillance et l'inscription de nouveaux schémas. Bon bah écoute, je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à me laisser des commentaires au niveau des challenges. Comme je te disais au tout début de la vidéo, j'aime pas trop euh, me donner plusieurs, euh, plusieurs challenges comme ça, mais... Le, plus... le challenge important pour moi cette année, ça va être d'utiliser un maximum le vélo et puis bah, nos petites jambes pour euh, faire euh, les trajets courts, euh, style euh, emmener les enfants à l'école, etc. Parce qu'on a un kilomètre à peu près à faire pour aller à l'école, mais je me dis que euh, habitant à la campagne, on prend... très très souvent notre voiture et euh, je vais essayer de casser un petit peu ce, ce schéma-là pour que les enfants puissent euh, euh, avoir une autre habitude de plutôt prendre le vélo ou marcher pour des petits trajets et puis que ça puisse s'inscrire pour eux comme euh, la normalité et, et puis en plus c'est plus qu'un geste euh, éducatif si je puis dire c'est vraiment euh, un geste éco citoyen par rapport à la non utilisation d'un véhicule qui nous voici à la fin de la vidéo, je te souhaite un très très beau mercredi, profite bien de tes enfants si tu en as, et puis euh, plein de bisous, je te dis à très vite, un petit pouce euh, pour me dire que tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, je vais mettre ça euh, par ici, et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao